Jean-François, tu nous as apporté une affiche de récompense. Oui. Un document est très précieux, très rare. On n'en retrouve que quelques exemplaires ici au Canada. Un document imprimé. Euh, C'est euh, une affiche euh, assez particulière que, que nous aimons bien montrer ici, qui est une récompense montrant que, bien, tu connais bien l'expression euh, « ça prend pas la tête à Papineau ».« Ça prend pas la tête à Papineau », non? Alors, ce document, il, montre, il démontre bien que la tête à Papineau, elle valait cher. Elle valait combien? Elle valait 4000 ou, euh, attention, 4000 000 piastres euh, ou 1000 livres. Alors, euh, c'est un document euh, qui a été publié en 1837. En fait, c'est une récompense pour la capture de Louis-Joseph Papineau. Papineau, c'est le chef du Parti euh, Patriote, un ardent défenseur euh, des Canadiens français, des droits des Canadiens français et un virulent critique des autorités impériales. Euh, c'est un document qui a été euh, imprimé en plein cœur des rébellions de 1837. Euh, en fait, euh, en novembre 1837, le gouverneur Gosford lance des mandats d'arrestation euh, pour capturer euh, 26 Patriotes, dont Louis-Joseph Papineau. Et pourquoi on voulait capturer les 26 Patriotes et Papineau? En fait, parce qu'ils euh, étaient accusés de haute trahison. Comme je le disais, on est en plein cœur des rébellions. Euh, les, les patriotes demandent des réformes euh, démocratiques des institutions. Ça leur est refusé. La grogne monte dans les campagnes. Les récoltes sont mauvaises également. Et puis, la tension est à son maximum à l'automne. Et c'est à ce moment que Gosford euh, lance donc cette, cette récompense pour la capture des chefs patriotes et Papineau. Voilà. Puis, est-ce qu'ils ont été capturés Est-ce qu'on a donné les récompenses pour obtenir la tête à Papineau? Eh non, Papineau euh, réussit réussi à se sauver. Euh, il s'enfuit euh, tout d'abord aux États-Unis avant de partir pour euh, l'Europe où il va rester en exil pendant quelques années avant de revenir au Canada en 1845 suite à une, une amnistie. Puis aujourd'hui, euh, si on avait à, à, à remettre la récompense à Papineau, ça vaudrait combien? Ah oui, c'est ça. J'ai fait les calculs, et puis 4000 piastres, ça donnerait, si je ne me suis pas trompé, 180 000 Voilà, donc une très belle récompense oui. là, pour celui qui l'aurait capturé. Ça vaut vraiment cher, la tête Papineau. Eh oui. oui. <rire> Merci, Jean-François. Ouais, ça me fait plaisir.